Gloire, oh, alléluia ah. Jésus c'est tout la paix. la paix, la joie, la vie c'est lui qui force moi tous les jours Moi t'a tombé son lui L'aime s'en c'est lui chercher S'il partait là, ça m'a t'a fait L'aime s'en t'y me faire Jésus, Jésus, c'est nous. Pouette des soins là où des soins La doux, oui, bon, bon, dit, la des soins plats. C'est des soins a quand tu soins plats. Pouette des tu partis là, ça m'aurait ta fait. Les sentiments, qui se brûlent. Ah, Jésus, c'est tout. Donc troisième point, après la joie, la vie. Amen. C'est lui qui vous ouvre tous les chemins. C'est ça. I'm so confused. Tell me, I'm so I'm so I have no power, Monsieur. I twist, me <inaudible> I am twist. Ay, ay, ay. Let's join in a cottage, Lala. Please, I'm more than Let's such a twist, Ay, ay, ay, ay. I still part Oh, it the south the, beach, in the I'm waiting the, the Mama. Parler yes. par de amen, oui, oui, moi toujours. oui, oui, oui, oui, oui, oui, moi, Amen, Amen, moi, moi, moi avec est Oh, que soit oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Amen, oh, oh, oh, Jésus, oh, oh, Ouais, va, poursuivi? va, va, va, Quand vous par là Ou même quand pour répéter la vie Come di say it out. Why he ama dua. Why he ama us. Say it out. Because it will help us. Because. Say it out. Oh. Ken. Hey. Hey. Hey.興奏.幫ito Yes, you will Ça me hey. Amen. Amen. Amen. Amen. amen, amen. amen, amen. Tout tout tout Les Jésus eux, c'est belle. c'est belle. Lèchez Amen Les c'est belle. Ah oui, bon, Que sur la terre, lui. la sans lui, lui tout, tout pour moi, sans Jésus, oui, Sans Jésus, sa Jésus tout paix, sa mort Amen, le Jésus jour ne plus grand oui, aïe, aïe, aïe. Amen, amen. amen, amen, les chambres, les oiseaux oui, Les fleurs, plus. fleurs oui, oui, ah, ah, Je fais Jésus-Christ avant tout Oh, yeah. Son bon nom, son bon nom fait. Alléluia! Alléluia. C'est chalet qui s'en C'est chalet qui We're Yeah. C'est un peu Si constance la bière. Le café, un le vernal ne mais Dieu pour qui chaque a la pour alléluia alléluia alléluia le est I'm a second person, I'm a second person, I'm a second person, I'm amen, second person, I'm a second person, I'm a second person, I'm a second person, I'm a second person, I'm À chasse, à le Amen. tu tu Alléluia. Piti pour mon Ça doit pitié pour mon Dieu, Moi, t'es fini là Moi, t'es fini lâcher. Par moi, à tout ça, griver. Toi, ça doit pitié ou ça doit. réveille mon nom. Oh! pitié. Tout le monde est est libre. Tout le monde Jésus qui a séché l'eau, Jésus Jésus qui a fait encore. Jésus qui fait l'encore. Jésus qui a fait l'encore. Jésus qui fait l'encore. Jésus qui fait Bakeries, Jésus il right. <soul> a sure la... fait encore. Il te prend la main ou je capable. Jésus il a fait encore. Il connaît pas mon marcher Jésus il a fait encore. amen. marcher lui travers chaque monde. Jésus il a levé. Aïe aïe aïe. Jésus il a guéri. Père lui. Là le refaire. Amen. Agièmé, sois, je suis qu'avec encore. Alléluia. Je suis qu'avec encore. Même qui va déplacer, mettez mes soutiens tout là. Je suis qu'avec encore. -en. Amen. Amen. Amen. Je suis qu'avec encore. -en. Amen. Je suis qu'avec encore. Je suis Capelle toujours, je suis encore, aïe, aïe, aïe, je suis encore, je suis encore, je suis encore, je suis encore, je je suis a boire les Amen. Je suis de La fait l'école, ma payé, madame. Je suis qu'à manché. manger. Je suis Je suis café encore. Est-ce que je vais dans là? Jésus t'appelle encore, Amen, Jésus t'appelle encore, Amen, yes, Jésus yes. yes. t'appelle encore, Amen, Jésus t'appelle encore, Amen, Amen, Amen, amen. Jésus t'appelle encore, encore, et encore, Jésus euh, t'appelle encore. Jésus suis encore, encore encore con, qui a fait encore, con, encore a fait la con, qui a encore. encore con, qui encore. la encore. Jésus suis encore, encore, Jésus t'appelle encore. encore, Jésus t'appelle encore, Jésus t'appelle encore, Jésus encore, Jésus t'appelle encore, Nous encore, Frappez mon atmosphère ça. Mais frappez mon atmosphère ça. Frappe mon atmosphère. Frappe mon atmosphère. Ou allons chez nous. on les cieux. Pendant la passée. Ou allons chez nous.